Alors aujourd'hui, on va parler de procrastination. Alors, <rire> je vous ai déjà fait une petite vidéo sur comment s'organiser, tout ça, mais là, je voulais vraiment, vraiment, vraiment faire une vidéo euh, très axée sur ça. Puisque moi, des fois, ça m'arrive euh, quand j'ai des choses à faire. Euh, je trouve 10 000 autres choses à faire avant, puisque je n'ai pas envie de faire cette chose-là en particulier. Et euh, souvent, c'est le montage de mes vidéos. J'adore tourner des vidéos. Par contre, je vais être 100% honnête avec vous, je déteste faire le montage des vidéos, puisque ça me prend un temps fou et euh, que euh, c'est jamais aussi bien que ce que je voudrais. Donc euh, voilà, mon petit côté perfectionniste me dit toujours... C'est pas assez bien, mais bon, vaut mieux faire de l'imparfait que de ne pas le faire. Donc, euh, c'est pour ça que je vous fais des vidéos imparfaites, mais au moins, elles ont le mérite d'exister. Euh, donc, du coup, souvent, quand vous procrastinez, c'est que... Euh, donc, déjà, qu'est-ce que c'est la procrastination C'est simplement le fait de remettre toujours au lendemain. Donc, vous pouvez procrastiner euh, quelque chose, un petit détail, hein, un dossier à rendre, un, un devoir à écrire... un. Voilà, quelque chose, une activité sportive à faire. Mais ça peut également être euh, une nouvelle activité euh, professionnelle à lancer. Ça peut être des, des plus gros projets. Hein. Donc, vous pouvez procrastiner dans différents domaines. Ça peut être également, bah, vous vous êtes lancé dans la formation. Mais par contre, maintenant, vous avez très, très peur euh, d'aller parler aux gens, de chercher des, des clientes, des modèles, tout ça. Et donc, vous procrastinez un petit peu le fait de faire un petit peu de publicité, le fait de, de faire des belles vidéos promotionnelles, tout ça. Euh, pas vidéo euh, photo promotionnelle parce qu'en général quand on débute on fait on n'ose pas faire des vidéos donc on fait plutôt des, des photos qu'on voilà, qu va partager tout ça pour euh, attirer de nous donc euh, alors c'est pas la seule stratégie il y en a plein d'autres qu'on apprend euh, bien sûr dans la formation mais euh, ce qui est important de se dire c'est que tant que vous allez procrastiner vous allez euh, être bloqué vous allez être totalement bloqué sur voilà, sur surtout vous allez tourner en rond vous allez être mal, vous allez avoir une boule dans le ventre et euh, en fait vous allez associer ce mal-être physique à cette chose que vous allez avoir à faire, donc vous avez encore moins l'envie de le faire. Donc j'ai envie de dire que pour éviter de se sentir mal par rapport à ça et de le repousser sur des semaines, voire des mois, voire des années et de peut-être jamais le faire parce que vous allez vous sentir tellement mal au bout d'un moment que vous allez dire « Ah non, je veux plus de cette douleur dans ma vie, finalement, euh, je vais pas en mourir si je le fais pas, donc je, je le laisse de côté. » Le problème avec ça, c'est que vous risquez d'avoir des regrets un jour ou l'autre en vous disant dommage parce que je l'aurais quand même bien fait mon travail actuel c'est quand même pas ça ça me plaît quand même pas ça me permet de, de survivre mais bon ça m'épanouit pas euh, et donc du coup vous allez peut-être revenir sur ce projet là des années après le problème c'est que vous aurez peut-être perdu des années alors moi je pense que tout arrive au bon moment dans la vie euh, mais ça peut, euh, je pense que au bout d'un moment, faut pas se dire ça tout le temps <rire> parce que sinon on le fait jamais donc au bout d'un moment, il faut quand même se dire bon bah, peut-être que le bon moment c'est maintenant et j'y vais maintenant et puis on verra bien au pire du pire bah, voilà. et euh, une chose euh, à revenir sur la procrastination, c'est que s'il y a une tâche que vous n'avez pas envie de faire eh bien, c'est comme quelque chose que vous n'avez... Vous voyez un, un médicament que vous n'avez pas envie de boire. Vous êtes là, il faut que je le bois, mais je n'ai pas envie, <rire> c'est pas bon. <rire> euh, mais vous devez le prendre parce que votre vie est en jeu. Alors, bon, vous dites, ok. Et là, vous bouchez le nez et hop, vous le buvez d'un trait. Voilà, vaut mieux le faire d'un coup et vous dire, bon, bah, maintenant, je ne fais rien d'autre que ça. Je suis focus sur cette tâche à faire ou ce projet ou ci ou ça. Même si ça fait mal, je le fais maintenant. Et, euh, et après ce sera fait, et après oh, le sentiment de soulagement qu'on a, voilà c'est comme votre médicament, vous n'allez pas vous dire, bon ben bah, je, je bois un petit peu mais je le repose et je, 5 minutes après, encore un petit peu, non vous allez souffrir trop longtemps, donc vaut mieux vous dire, bon comme un sparadant, on le fait d'un coup, on le fait maintenant, tout de suite, on réfléchit pas, on se dit 3, 2, 1, go, on le fait tout de suite, et, euh, et comme ça, ça vous permet en fait de... Euh, de rayer ça de votre tête, vous allez avoir l'esprit beaucoup plus libre, ou alors si vous n'arrivez pas à le faire tout de suite, ben faites quelque chose, euh, j'ai envie, envie de dire, faites la technique sandwich, faites une chose agréable, la chose désagréable, et une chose agréable derrière, ce sera plus, euh, plus chouette, donc moi par exemple, une chose agréable, ça pourrait être de euh, d'aller me promener par exemple, de, de m'aérer, de, de me concentrer sur toutes les belles choses de la vie, de, de regarder le ciel bleu, les, les petites feuilles, là on est en automne, c'est magnifique, euh, donc euh, voilà faire la chose désagréable et puis ensuite une petite chose agréable ça pourrait être par exemple moi j'adore la tisane avec un peu de chocolat on peut voir beaucoup, <rire> voilà c'est mon petit péché mignon le chocolat, donc euh, le chocolat trempé dans la tisane oh, j'adore ça, <rire> donc euh, du coup voilà je pourrais me dire bah, je fais ça, ça, ça et puis euh, et puis je m'y tiens, par contre si euh, si en rentrant de votre petite balade tout ça, vous ne le faites pas immédiatement il euh, n'y aura pas le chocolat derrière hein. <rire> non non non non, il <rire> n'y a pas la récompense donc faites le, euh, si vous arrivez à le faire tout de suite et à vous dire bah, toute la récompense sera pour après, c'est encore mieux euh, donc voilà, j'ai encore une fois beaucoup trop parler, je suis désolée euh, pour la longueur de la vidéo, en tout cas euh, si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Euh, je vous rappelle comme d'habitude que je vous offre beaucoup de choses, vous retrouvez tout ça sous la vidéo en barre d'infos. Euh, donc vidéo d'initiation, euh, maquillage, euh, prothésie ongulaire, euh, je vous offre plusieurs conférences également si vous voulez changer de vie, donc où on va voir beaucoup beaucoup beaucoup d'informations euh, sur euh, comment devenir prothésiste ongulaire, j'en ai une autre sur euh, voilà encore une fois comment changer de vie. Euh, euh, voilà, créer la vie qui nous ressemble. Et, euh, et puis voilà, donc euh, vous pourrez choisir. C'est totalement gratuit, je vous l'offre, puisque j'adore vous offrir des choses. Et puis euh, parce que je sais que ça va vous aider. Donc euh, voilà, pour ma part, je vous dis un énorme merci. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos, si vous les aimez, pour, euh, pour aider éventuellement d'autres personnes. Et pour ma part, je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Bye